Notre Dieu règne encore, jamais son amour.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 Dans une terre aride, desséchée, sans eau Ainsi je te contemple dans le sanctuaire Pour voir ta puissance et ta gloire Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres célèbrent tes louanges Je te bénirai donc toute ma vie J'éleverai mes mains en ton nom Mon âme sera rassasiée comme des mets Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents Et avec des cris de joie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 Quiconque jure par Lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle Et non ce que nous, nous voudrions. Nous sommes venus à toi avec une détermination sauveur, avec assurance de pouvoir te servir et te louer comme toi tu le veux et non pas comme nous pouvons le désirer, Père. Sois béni encore ce soir, mon béni, aimé Père Dieu, pour la grâce que nous avons de pouvoir être rassemblés encore en cet endroit. Seigneur, nous te remercions, Père Dieu, pour le souffle de vie. Et Seigneur Dieu, pour la grâce de voir et le mot, te connaître. Et surtout que nos cœurs et nos âmes ont été touchés encore au travers des, des chants et des cantiques que nous avons chantés en cet endroit. Seigneur, nous ne sommes pas des perroquets mais nous sommes des hommes que tu as créés que tu as accordé la grâce d'avoir l'amour dans leur cœur pour t'exprimer réellement ce que nous ressentons, Père. Nous ne chantons pas réellement. Pétant de paroles, mon béni, mon Père Tibissant, mais nous voulons exprimer réellement au travers de ces chants ce que nous avons dans notre cœur pour toi. Sois béni encore ce soir, mon roi. Merci pour ton soutien. Merci encore pour ton pardon. Merci encore pour ta grâce, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Et merci encore pour ta lumière qui nous éclaire encore dans ce temps d'histoire dans lequel nous vivons aussi, mon sauveur béni. Tu as fait de nous un peuple, mon roi, que tu as mis à part, mon béni Père Dieu, pour faire l'histoire dans ce temps où nous sommes. Sois donc béni, exalté, Seigneur, pour, pour ta puissance et ton autorité, Seigneur, que tu as sur chacun de nous, béné Père pas Dieu, et domine encore davantage, mon roi, et sois le maître, mon béni Père Dieu. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Merci réellement aussi pour ta à, à notre endroit. Béni richement notre précieux frère Christian. Merci de l'avoir vraiment aussi conduit encore ce soir. Nous, sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur. Pour chaque antique qui a été chanté, béné pour chaque témoignage, du Père Dieu, chaque cri de cœur encore, s'élevé encore ce soir, Seigneur. Si nous ne le faisons pas pour toi pour qu'il les ferons nous encore mon sauveur. Merci pour ton amour et ta grâce et ta bonté. Nous nous t'aimons, cela est vrai et sincère dans notre cœur. Et nous voulons encore t'aimer encore plus que cela, Père. Béni sois-tu encore pour tout ce que tu fais. Béni nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion, nos enfants, nos petits-enfants, personne au Dieu, nos bien-aimés partout, encore différents lieux où ils sont. Seigneur, que la foi puisse être augmentée encore davantage. Et, et la joie d'être à toi, mon ben, bien-aimé, la consolation, bien-aimé, pas de qui vient aussi de ta part. Nous te remercions pour cela, mon roi, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au oh, nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit célébré et qu'il soit aimé de tout le cœur et, et désiré de toute âme aussi. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous, vous asseoir. Nous, nous désirons et de tout notre cœur, le souhait de notre cœur et le désir profond, c'est que nous puissions un jour le voir. Comme les cantiques les dit, je désire le voir face à face. Or, c'est toujours là les, les désirs profonds de, de tout croyant, tout enfant de Dieu, tout celui qui aime ces, ces dieux de, de la Bible, effectivement, c'était aussi les, les désirs de, de Moïse aussi qui lui entendait parler, effectivement, aussi, comment lui parler et, et ces jours-là aussi, il a eu les désirs simplement, du Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pouvoir quand même que te voir, effectivement, aussi. Nous, nous désirons que le Seigneur, nous, nous prions pour qu'il nous aide, que nous puissions nous tenir jusqu'au bout parce que nous combattons et effectivement parce que nous désirons que ces jours-là, nous puissions le voir. Nous avons cette soif dans notre cœur. Si cela n'est pas, nous ne pouvons pas réellement aussi arriver à pouvoir persévérer et à pouvoir réellement aussi tenir ferme. Vous savez, c'est parce que hein, nous avons un, un but qui, que qui, qui nous voulons atteindre, effectivement. C'est pour ça que nous pouvons réellement persévérer, et surtout parce que nous savons que c'est la chose que nous désirons et que nous voulons le voir. Souvenez-vous toujours de la femme syrophénicienne. Et, et, elle avait réellement aussi un but, à pouvoir atteindre. Peu importe ce qui pouvait être sur son chemin, il voulait que ce Jésus lui donne ce qu'il désirait tant. C'était que la vie de sa fille, effectivement, que, que sa fille soit vraiment en bonne santé aussi et délivrée. Et, et, et elle a aussi obtenu cela si elle a obtenu ce qu'elle avait comme désir qui était noble effectivement aussi aux yeux du Seigneur c'est-à-dire prier pour ce qui lui sont chers effectivement implorer la grâce du Seigneur pour son enfant qui était tourmenté par les démons et le Seigneur le lui a accordé parce qu'il voulait d'abord voir en réalité ce que cette femme avait au plus profond de son cœur et cela me rappelle aussi cette femme que nous avons, évidemment j'aime beaucoup aussi la, la Tsunamite hein. vous voyez, euh, malgré l'état qu'elle pouvait voir de son propre fils effectivement et y est resté attachée jusqu'à ce qu'elle voulait aller là où il savait que cet enfant n'est pas venu de quelqu'un d'autre il n'est pas venu de manuscrits ma mais c'est ce dieu là qui m'a donné cela alors c'est Dieu est capable de redonner réellement aussi la vie mais ça c'est vraiment la foi et ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, mon frère et ma soeur. Et cette femme est quand même extraordinaire de, de voir que son propre enfant, il est mort, il ne respirait plus, mais il avait toujours l'espérance. Que c'est Dieu qui lui a donné effectivement la, la vie, parce qu'elle ne pouvait pas l'avoir, mais lui a donné cet enfant, avait la capacité aussi de pouvoir ressusciter aussi les morts. Il faut croire. Hein. Vraiment avoir, c'est vrai, c'était dans dans un moment, où, vous savez, un, un, un, un, un désespoir complet en fait. et Il et, n'y et, et, et, et, avait pas effectivement aussi de d'une certaine manière humainement parlant, mais elle n'a pas regardé en fait à l'obstacle qui était là. Il a eu à pouvoir se souvenir de quelque chose. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Est-ce que le, le Seigneur nous nous parle davantage C'est pour ça qu'il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il a insisté en disant, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira. En, en fait, nous ne pouvons pas avoir peur, en fait. Parce que s'il si est là, il va toujours nous conduire dans la vérité. Et puis, il a dit, il vous rappellera. Toutes ces choses que je vous ai réellement aussi annoncées. Parce que nous, nous savons ce qu'il a eu à pouvoir déclarer en, en rapport avec eux. Mais il a toujours eu à pouvoir nous donner l'assurance et la certitude pour ceux qui sont des croyants. C'est pour ça, sortez du soi-disant de peut-être de ceci pour entrer dans la réalité et d'avoir dans, dans la certitude. C'est-à-dire que avoir la foi. Vous savez, nous l'avons entendu aussi certainement, c'est vrai, et c'est écrit dans les Saintes écritures que sans la foi, il est absolument impossible. Tu ne peux pas être rituel à Dieu, et puis sans la foi, ça ne sert à rien. Et tant aussi, tu chantes des cantiques, mais tu ne crois pas. Réfléchis un tout petit peu à quoi ça te sert. De pouvoir crier envers ces dieux, effectivement, auquel tu ne crois même pas. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir avoir la, la foi. Oh, il euh, euh, y a un cantique qui dit « Quel sauveur merveilleux je possède. » Est-ce qu'il est vraiment merveilleux pour toi? Allez ah. allez, allez, allez, il, est, il, est, il est merveilleux. Tout à l'heure, il a chanté. Jésus, ma, lumière, ma gloire admiration. Jésus, ma victoire Est-ce qu'il lève moi pour toi? Gloire à Dieu Sœur, ne sois plus triste Mon frère, ne sois plus triste Peu importe la situation Mais nous avons un Seigneur Oh, Alléluia Gloire à Dieu Si Jésus n'existait pas Alléluia Oh frère Le monde n'aura plus de sens. Ah, oh, que son nom soit béni, parce qu'il existe, mon frère. Alors, je suis heureux. Ah, oh, qu'il soit béni, mon frère. Comment ça sera quand il descendra Comment ça sera quand nous le verrons, mon frère oh, il est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut que je j'accède de souffrir pour lui. Pour que ces jours-là, qu'il dise, Seigneur, je pleurerai pour toi. Je t'ai désiré tant plus que toute autre chose. C'est Jésus de Nazareth, le plus beau parmi les, les milliers. Il, il est tout pour nous. C'est merveilleux de le chanter, hein, avec autant de reconnaissance pour ce qu'il est. Peut-être que vous comprenez pas, mais il est tellement merveilleux. Gloire à son nom parce qu'il nous a donné quelque chose de merveilleux, c'est sa parole et, et dans les scènes écritures. Oh, qu'il soit béni pour les consolations. Vous savez, il, il, il, il nous a donné des choses que parfois nous ne nous regardons pas tellement très bien. Mes frères et sœurs, on doit être heureux. Ah oui, ah oui. J'aime cela, la dit mais le souffrance du temps présent, dans lequel toi et moi nous passons, ne saurait être comparé. Oh oui, à la gloire qui t'est réservée. C'est pour ça que Satan se déchaîne. pour ça que les démons, oui, bien sûr, ils savent que ce que toi, tu vas vivre, ils ne pourront plus jamais. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions être zélés. Quand tu viens dans sa maison, mets-toi à l'extérieur que tu sois là pour l'aimer. Plus de distractions, plus d'autres choses. Mais c'est vrai, frère. Vous savez, notre sœur me disait, euh, c'était hier, c'était dimanche de mon bureau. Il oui, est à l'écoute maintenant. Elle disait, mais voilà, j'ai dit, ce matin, j'ai écouté, mais je n'ai pas, pas très bien, bien, bien, bien tout à voir, effectivement, parce que j'ai devais m'occuper des enfants, de nourrir les enfants, tout ça, c'était dans mon bureau dimanche. Elle m'expliquait cela. Je devais nourrir les enfants, tout ça. ça, ça j'ai dit, dit, ça c'est une grosse erreur. Vous mettez trop d'attention sur les enfants. Ah oui, c'est ça le grand problème avec. Le Seigneur aime bien les enfants, parce il vous les donne. Mais quand vous prêtez l'attention, parce que le diable, il est très, très rusé. J'ai dit, ma soeur, c'est la grosse erreur que tu as commise. Même si les enfants, parce qu'ils enfants devaient imaginer, mais même si les enfants devaient être affamés pendant un moment, c'est à ce moment-là que tu dois le faire. Ah oui Ah oui, frère. Pourquoi Vous savez, je voulais déjà... Euh, par ici, quand on prend les avions. Alors vous voyez, les hôtesses là, qui se mettent devant, hein, ils expliquent effectivement, en cas de dépressurisation, les masques à gaz, les masques oxygène vont tomber. Et comme vous êtes avec, vous vous souvenez hein? Si vous avez déjà voyagé, vous connaissez, non En cas de dépressurisation, hein Ça ne dit pas d'oxygène, hein, dans l'avion. Il, il dit, mais vous avez un enfant, vous le tenez effectivement, mais... Avant de pouvoir aller vers cet enfant pour lui mettre le masque, mettez-vous d'abord le masque. Parce que quand vous avez mis le masque sur vous, alors vous pouvez maintenant aussi aider la personne qui est à côté de vous. Même votre bébé, là. Ah oui, vous avez d'abord besoin de voir le masque pour pouvoir il va pouvoir lui placer le masque de la bonne manière. Parce qu'il voulait qu'il vive. Et si toi tu ne vis pas, comment il va vivre est-ce que vous comprenez Vous savez, ça me fait toujours, il mais en fait, je ne sais pas plus ce qu'il veut mais en cas de personnalisation, je cours d'abord vers mon enfant. Et puis après, je réfléchis, j'ai dit, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Et puis bon, si on, on, on extrapole cela, mais si toi, tu n'es pas sauvé, comment tu vas sauver ton enfant Si toi, tu n'écoutes même pas la parole de Dieu, comment tu vas Comment, comment ta maison sera mais ce pas normal que tu sois là, t'occuper du bébé. Ce bébé a besoin que toi tu sois fort dans le domaine spirituel pour que quand même le problème viendrait à la maison. Papa n'est pas là, tu es avec le bébé, dis donc, j'ai entendu. Mais là, je dois prier pour mon bébé. Est-ce que vous comprenez Il faut que vous puissiez être armé. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte frère et soeur, en tant qu'enfant de Dieu, quand vous êtes tellement accroché à ce qui est de Dieu, les démons qui sont autour, ils sentent la présence. Vous savez que vous, vous ne regardez pas ce qu'il est autour de vous. Quand il veut secouer le bébé, la présence du Seigneur que vous êtes tellement accroché là, fait que le bébé se maintient bien. Oui, occupez-vous de Dieu, il va s'occuper du bébé. Alléluia Oui, messieurs, j'aime le Seigneur, mon frère. Vous vous souvenez, frères et sœurs, avec la veuve de ce reptile. On dirait que ce prophète ici, il est méchant, il est mauvais, il s'occupe de son estomac. Il dit, non, non, non, va d'abord faire pour moi. Il dit, mais mon enfant, vous non, j'ai dit, va d'abord faire pour moi. Occupe-toi d'abord de mon estomac. C'est vrai, non? Vous savez qu'il s'est occupé de son estomac, non? Qu'est-ce qui est passé après? L'enfant a vécu. Vous savez, c'est un paradoxe pour l'être humain. Oui, il est un homme de Dieu. Il vient là Non, non, non, pas moi. Donne la bonne. Non, Dieu avait dit. Il avait dit. Que j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Il n'a pas dit que la veuve va mourir. Non. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les prophètes le savaient. Que Dieu a dit Tu ne vas pas mourir. Il lui a pas dit comme ça. Il dit Mais va d'abord. Fais pour moi. Si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Alors tu seras béni. Alléluia. Gloire à Dieu, mon frère. C'est ça, nous avons, vous savez, les habitudes nous tuent. L'humanité nous tue tellement parce qu'on pense selon l'humain. Prenons d'abord Dieu à la place qu'il doit être. Les choses rentrent dans l'ordre. Nos bébés, nos enfants, ceci et cela. j'ai toujours eu à pouvoir. J'ai dit, mais vous savez, quand on regarde à peu près l'histoire de Job, c'est quelque chose de très frappant. Ah, que Dieu nous aide. Quand je regarde, ça dit, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des hommes sur cette terre et qui n'étaient pas vraiment à l'époque à laquelle nous nous trouvons. Parce que nous, cette époque à laquelle nous nous trouvons, c'est une époque extraordinairement merveilleuse. Ah, ah, oui, oui, oui. À laquelle tous les saints et les prophètes auraient désiré. Oui, frères et sœurs. Oui, vous, vous comprenez pour quelle raison Ah oui. Parce que Job, lui, il, il, il a eu à pouvoir le voir des loin. Vous vous souvenez Amen. Parce que quand il est descendu tellement dans les bas que Satan dit maintenant, je, je t'achève. Vous vous souvenez d'avoir entendu le dimanche, Je pense à lui, je t'achève. Et même tous des amis que tu vois là-bas, dit, tout, tous j'ai Vous comprenez cela, non Il n'avait plus personne. Alors, c'est comme s'il descendait avec des bouées autour des bras, des bras, et puis au pied, avec des boulets qu'il amenait dans le bas-fond. Vous savez, quand même, que un homme qui passe par de moment, un homme ou une femme, un frère ou une soeur, qui passe par de moment d'épreuve, il a quand même besoin de l'attention de son frère, l'attention de sa soeur, une parole de consolation, pas toujours une parole de condamnation, même s'il a eu un problème. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des gens qui condamnent. Vous comprenez cela? Nous avons toujours entendu la dit « soyez donc miséricordieux. Comme des élus de Dieu. Bien-aimés. Mettez-vous dans le trail de. Ça c'est quelque chose qui doit nous animer. Alors pendant qu'il descendait, on l'a tellement accablé, on a tellement eu à beauvoir et l'homme. Et là, c'est quand tout le monde t'a abandonné. Ou tu sais plus où à quoi, à quel bout s'accrocher. C'est à ce moment-là qu'il vient. Ah, nous le chantons, Quel ami fidèle. Frères et sœurs, nous n'avons pas une religion qu'on doit suivre. Mais c'est la réalité et la vérité. Dans lesquels nous sommes frères. Avec Jésus, ce n'est pas une religion. Mais pour nous, c'est la vérité. Nous marchons avec lui. Quand on dit quel ami fidèle et tendre, on réalise qu'effectivement, qu'en dehors de lui. Alléluia. Ah, Amen, qu'il nous aide à pouvoir comprendre, nous allons lire, qu'il nous aide à, à pouvoir comprendre l'importance de pouvoir vraiment le connaître, mais vraiment hein, dans la puissance de sa résurrection. Pas comme une répétition, mais que toi-même, tu es eu Il dit, mais, mais j'avais entendu parler de ce Jésus. Aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il était mon Jésus. Et c'est cela que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui disait, « Je souffre des douleurs de l'enfantement douleur jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. »« dit Vous, mes enfants. »« Oui, ah oui, ah oui, mon frère, c'est le plus grand bonheur, comme il nous dit, mais Christ en vous. » L'espérance de la gloire. Alléluia. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'on parle d'abord. il dit, mais espérant contre toute espérance. Il avait quelque chose en lui. Ah, oui, monsieur. Il fait que, comme disait la fois, comme un bouet de ce se... c'est que cette chose-là fait que quand on l'enfonçait dans le. qu'il aille dans la mer plus bas, ça le faisait remonter au-dessus. On a affaire faire enfoncer, enfoncer, mais on voit toujours le revient au-dessus. Alléluia! Le corps dit Je t'enfonce, Abraham revient. Amen, Amen, Amen. Ah oui, bien sûr que oui. Amen, Amen. Que nous soyons comme ceux-là. Et les problèmes viennent m'enfoncer Et puis je remonte Amen. Mais comment ça se fait que tu ne vas pas dans le fond Je ne peux pas parce qu'à l'intérieur c'est toujours comme un bateau de flottaison. Oui, toujours me dit Mais on t'enfonce, on t'enfonce Mais tu remontes toujours Qu'est-ce qu'on va faire avec toi et on l'abandonne Alléluia. Oh oui mon frère et ma soeur On a fait tout pour les décourager Ça ne marche pas Mais c'est la flottaison et eh oui. Eh oui, notre Dieu est bon, il a placé cela en toi, ah oui, et tu l'as cela en toi mon frère, c'est pour ça que tu es as assis en cet endroit, parce que si tu ne l'avais pas, tu serais dans la rue aujourd'hui, mais c'est ce que là, là, là, là, a placé en toi qui fait que même les démons peuvent venir. Alléluia! Gloire à Dieu! Oh! Qu'il soit béni, notre Dieu! Frères et sœurs, j'ai dit, mais où est-ce que je peux trouver les bonheur dans ce monde? Il n'y en a pas! Et c'est une grâce extraordinaire et, et merveilleuse. Alors pensais qu'on l'avait vraiment déjà hein, complètement parce que le diable a dit lui s'est dit maintenant j'ai même placé du béton dessus et là il, il ne pourra même plus savoir où respirer ah il est bon dit. il dit ici si c'est fini parce que j'ai tout j'ai tout barricadé partout gloire à Dieu oh mon frère et ma ça c'est une grâce que Dieu nous a fait connaître à nous, mon frère. Parce que si toi, tu savais, ce sauveur que tu possèdes, ce qu'il est, frère. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Mais écoutez ce que cet homme pierre a eu à pouvoir dire de lui. Parce qu'il vient vers Corné. Vous vous souvenez Amen. Quand Kondé est tombé à genoux pour pouvoir... Cet homme ne peut pas accepter qu'on tombe à genoux devant lui. Non, jamais Amen. Il dit, je suis un homme comme toi Comme toi Amen. Alléluia Il dit, mais lève-toi Et puis il dit, Dieu m'a appris. Alléluia Amen. Merci Seigneur <rire> Vous savez, un homme comme ça, que Dieu a déjà changé comme cela. Où est-ce que vous allez même l'enfermer? Je, je vous ai déjà raconté ces témoignages que j'ai aussi entendu. C'était un, un papa qui a eu à pouvoir entendre parler du Seigneur. Il a accepté le Seigneur de tout son cœur. Et toute son âme. Il aimait être allé donc à, à, à la réunion, tout ça, pour, et quand il allait ou quand il revenait à la maison, oh, oh lorsqu'il prenait sa Bible, mon Dieu d'amour, il était tellement heureux, il criait, il parlait à ses enfants, il avait une fille effectivement aussi à la maison, là, dit, quand il prenait la Bible, comme ça, il, il, il lisait, il lisait, il lisait, et puis, il, il entendait sa qui est-ce qu'on dit? Il me dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais regarde ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire. pour sinon, la, la, jeune, la jeune demoiselle était tellement dépassé que bon comme euh, elle était de la classe des snobs des snobs parce que bon vous savez les snobs aiment tellement dans, dans certains niveaux où euh, d'un groupe de rassemblement il peut se retrouver quand ils boivent du thé il va tenir la tasse d'une certaine manière on dit la classe est supérieure bon bref c'est leur et, et quand les gens sont autour de lui, ils ne doivent pas être. Enfin, même la raison que sa famille est une famille noble, ceci et cela, pas des gens comme des, des dingues, comme on dit, c'est une manière ou d'une autre. Oui, parce que nous, on est comme des problématiques. Alors, parce que ce jour-là, il a vu son papa était vraiment dans un état à, à, pas possible. Parce que chaque fois qu'il avait la Bible, en tout cas, toute la journée entière, on entendait seulement des cris. Il, il sautait, il était tellement heureux parce qu'il vient de voir ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, il s'était dit, bon, comme je vais inviter mes amis la classe noble, s'ils viennent trouver mon papa aussi comme ça, ils vont dire que nous sommes la famille des dingues. Alors, oui, oui parce qu'ils vont le trouver toujours avec la Bible, et ils crient tout le temps, effectivement, ainsi de suite, il dit Je vais faire quelque chose, comme je vais les inviter. » Parce que quand papa a ce livre-là, entre ses mains, la maison bouge tout le temps. Alors, je vais faire ceci. Je vais faire en sorte que, quand ils vont venir, ils trouvent que moi, je suis chez la classe supérieure, et que dans ma famille aussi, c'est la classe supérieure. Il dit La personne qui va me déranger, c'est mon papa. » Alors, je vais prendre mon papa, aller l'enfermer dans la mansarde. Et là, je prends sa Bible, donc son livre préféré, je ferme dans le tiroir effectivement comme ça. Pendant le temps que mes amis sont ici, et puisqu'il n'a pas son livre, alors, tout va bien se passer. Alors, il a fait cela, il a fait monter, il dit à ah, papa, écoute, il y, y a des gens qui vont venir, tu sais, toi tu n'aimes pas ce genre de personnes, hein? toi tu aimes des personnes qui, hein, différemment, hein? ceux-là sont un peu des personnes, un peu des personnes que toi tu n'aimerais pas. Alors, pour ne pas te mettre dans les mauvaises conditions, je vais te, te, tu restes en haut. Et alors, comme tu es en haut, elle a dit Mais ben, a prévu de mettre tous les livres, en fait, les livres de géographie, les livres avec des poissons. Il dit Mais papa, comme tu es là, regarde un peu tout ça. Hein, hein, parce que bon, et, et, elle a pris sa Bible et l'a enfermée quelque part. Elle savait que si papa restait simplement avec des, des livres de poissons et tout ça, il n'y a rien qui est intéressant dans le poisson. Bon, elle a enfermé les papas, elle a reçu ses amis. Et c'est au moment où les amis commencent à prendre le café, puisqu'il était Ouh On entend dans la massade, « Alléluia La massade qui bougeait, qui tournait. Il dit oh, Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe quand même ici elle dit, mais, elle dit Mais mon Dieu, mais, mon papa, je l'avais enfermé. Il n'a pas son livre. Il n'a pas son livre là pour quand même dire que mon Dieu a en fait. Je, je l'ai ici. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas Je l'avais enfermé pour qu'il ne puisse pas quand même me déshonorer. Alors il disait, attendez, attendez, je vais un qu'est-ce qui se passe là-bas Et puis, il et court là-bas, il trouve son papa en train de faire 500 pas dans la, dans la massade. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe Il dit, oh, il est tellement grand. Mais qui est tellement grand Il dit, oh, oh, oh, oh. il dit, mais Dieu est grand. Il dit, mais papa, ton livre, je l'ai enfermé en bas il dit, mais j'ai dit, oui, dit, oui, ma fille, tu enfermais ton livre en bas. Mais j'ai trouvé un livre ici. Le livre de géographie. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans Il dit, mais j'ai vu l'océan. Et la Bible dit, euh, qu'il a jeté mes péchés à la mer de l'océan, la mer de l'oubli. Il dit, quand j'ai mesuré la profondeur de l'océan, j'ai dit, mais Seigneur, tous mes péchés, l'océan est tout tellement si profond dont tu l'as jeté là-dedans. Il dit je ne peux que glorifier ces dieux. Non, avec n'importe quel document que vous trouvez, vous pouvez louer Dieu en fait. Voyez, en fait, Dieu nous le trouvons partout. Quand je me lève le matin, je vois les oiseaux qui sont sur le toit. J'ai dit quelle grandeur. Seigneur, tu peux créer ces, ces oiseaux comme ça Ils ont des ailes, quand ils battent, ils peuvent s'envoler. Et j'ai une expérience chez moi à la maison. Avant, de nous savons des poules. <rires> oui, et, et vous savez ce qui m'étonne? <rires> j'ai dit, Dieu est grand. J'achète la nourriture des poules, c'est des grains. Alors, euh, je me lève et j'ai dit, je sors, bon je exemple, Je prends la nourriture des, des poules, effectivement. On prend la nourriture des poules, on jette simplement, on met simplement dans la cuve comme ça. Mon frère et ma soeur, les oiseaux sont tellement loin, Vraiment. mais dans l'instant où on met les, les grains, je vous dis la vérité, hein. Vous voyez, alors je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils savent qu'il y a les grains là-bas Alors je compris qu'il avait quand même le doigt. Donc Alors, je le vois là le matin, et puis je vois différents, les petits moineaux, les colombes, effectivement, et je me suis, je regarde simplement, je dis, Seigneur. Et puis, il pensait, il me dit, ah, et je viens, je dire Seigneur, ah, tu as dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissons. Hein, ils n'ont pas de grenier, mais c'est toi qui les nourris. Alors je comprends que par moi, tu nourris les oiseaux. Alors j'ai dit, achetez des sac Un sac pour les poules. Un sac pour... Mais oui, c'est comme ça qu'on est à la maison. Alors on aime bien voir effectivement les oiseaux descendre, effectivement, là-dedans. Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est une chose importante que nous puissions comprendre que Dieu, par toi, il accomplit sa parole. Bien sûr que oui. Vous n'avez jamais remarqué, ça, ça m'a toujours frappé, effectivement, de voir que les gens qui ne sont même pas des croyants, ils vont acheter la nourriture pour les oiseaux pour les pendre à l'arbre. C'est leur joie, mais en fait, c'est Dieu qui utilise ces personnes pour nourrir les oiseaux. Alors, si Dieu peut m'utiliser moi aussi pour nourrir les oiseaux, quel bonheur Parce que je sais que là, derrière, il y a une bénédiction c'est nécessaire, et ça c'est quand même important pour nous, que nous puissions quand même réaliser que dans notre vie de tous les jours, mon frère et ma soeur même si les gens sont sur internet regarder n'importe quoi, effectivement, j'ai dit vous avez le droit, mais quand même même quand si le monde est devenu électronique et ça je pensais à, une, à un certain moment, je reviens ce que nous avons lu à nous lire, j'ai pensé à ce moment et ça, ça m'avait frappé en fait quand je suis parti, c'était en Madagascar j'ai dormi dans des conditions, vous ne pouvez pas imaginer, je dormais parfois avec des, des vaches à côté et avec. De... Oui, frère, pour annoncer no... l'évangile. Ah oui. On a dormi, il y avait des sacs de grains, où il y avait des rats qui étaient juste à côté de vous. Mais vous dormez. Et, et j'ai dormi dans des endroits où tu dors ici. La toilette, elle se trouve là-bas. De... Oui, je vous dis la vérité. Donc, et c'est tout. Vous voyez, vous, vous, vous sortez de l'assemblée. Hein. Vous allez là-bas, chez l'épicier qui est là-bas. Et je devais me lever à 2h à ou 3h du matin quand je devais. Et on ouvrait la porte avec une torche. Pour aller voir, parce que c'est dans les trous, hein. c'est dangereux. Et si vous ne voyez pas tellement les trous, et vous pouvez vous retrouver, vous, dans les trous. Je ne dis pas ça pour, mais c'est la vérité, frère et Et en plus, les, les, les toilettes de, de, de ce continent-là, vous avec des branches. Et vous, vous pesez peut-être 100 kg. Même pour elle là-bas vous priez, parce que vous savez pas, si la terre a été déjà ramollie par des mythes, des dents, des sous, vous pouvez pas vous imaginer, frère, ça, combien nous prions Dieu tous les jours. Quand on est en voyage missionnaire, maman, j'ai dormi dans des endroits où, où on devait fermer la porte hein, avec un petit clou. J'ai vécu des choses que, quand les gens disent, oh, vous savez, servir Dieu, hein? c'est pas que au oh, monde, on va dormir dans le grand matelas. Non, messieurs, vous Je vous ai déjà dit ici, j'ai suis parti, j'étais encore, parce que à Madagascar, j'allais même dans le fin fond. J'ai dormi quelque part. Vous savez où est-ce que j'ai dormi Dans un, un, un, un, un truc comme ça qu'on m'a mis. Moi, je ne savais pas. J'ai quand même dormi parce qu'il n'y avait pas un autre endroit. Et je vous assure que le matin, quand je me suis réveillé, aïe aïe, aïe vous ne pouvez pas me regarder. Mon corps ici était plein de boutons. J'avais des picots par-ci, par-là, par-là, par-là. C'était quoi J'ai dormi à un endroit où les chiens les chiens dormaient. C'était... Oui, oui, oui, parce que... Et, et, et, et, et, et je vous assure que quand même, je suis revenu ici, chez nous. Et ça, j'ai dit la vérité, le Seigneur m'est témoin. Je, je suis revenu Je commençais à sentir quelque chose qui me démangeait ici. Votre soeur, elle est le témoin. Ah, c'est comme si mais parce que ces jours-là, je crois que j'ai dormi à différents endroits et les picos m'ont piqué. Je ne sais pas n'importe qui m'avait piqué, mais j'étais. Dieu m'a épargné pour ne pas que ma visage soit gonflé. Mais tout le corps ici, n'imaginons pas! J'avais des rouges partout, mais regardez bien. Et puis maintenant, j'arrive à la maison, j'ai dormi la nuit, j'ai bon pris une bonne douche quand je suis arrivé. Hein. J'ai dit, on va comme ça, mais non, au milieu de la nuit, ça a commencé à démanger. Où c'est Ici. Je me j'ai mangé, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe Tu as beau, gratter, ça change pas, c'est toujours pour... Et puis, je dis, bon, je vais quand même regarder. Frère et sœur, je vois la chemise, je regarde, je vois un truc gonflé. Je dis, qu'est-ce qui se passe comme ça Ah, c'était tellement, ça faisait tellement gratiner, gratiner. J'ai pris un truc pour percer. J'ai ouvert. C'était une espèce d'animal vivant. Dans mon corps ici. Elle est là. Pas qu'il était mort, il était vivant en train de... J'ai dit, mon Dieu Seigneur, il pouvait pondre encore des œufs dedans. Ah, oui, c'est pour dire que Dieu nous soutient. Et, et, et nous, à... nous, nous devons voir le Seigneur dans tout l'endroit où nous nous trouvons. Et je disais cela, j'explique effectivement de Madagascar. Dis, et quand je suis parti, je suis revenu, je disais merci Seigneur. Et puis, je pouvais respirer pour au moins lever la tête en haut, pour regarder les ciels en pleine nuit en Afrique, Madagascar. Frères et sœurs, quand je regardais les ciels, j'ai dit Seigneur, quelle beauté. Les étoiles, parce que jamais ici, chez nous, est-ce que qui parmi vous a déjà levé les cieux la tête de la nuit, il vais regarder les étoiles Non, Les buildings sont tellement immenses et grands, on est toujours en train de voir là, là, mais jamais. Mais levez la tête simplement. Quand il fait tout sombre là, regardez les ciels. Mais c'est extraordinaire. Là, nous pouvons louer Dieu dire Mais Seigneur, quelle est, qu est ta grandeur tellement Tu es tellement grand. Oui, vous savez que les gens à l'époque, ils n'avaient pas de boussole. Lisez l'histoire de Marin. Mais ils regardaient les étoiles. Les étoiles guident bien les gens, effectivement. Mais c'est Dieu qui a placé cela dans les étoiles. Donc Dieu a fait... cest dit que dans n'importe quel seconde, quand on regarde auprès de nous, autour de nous, on peut louer Dieu. C'est pour ça qu'à chaque instant, nous avons dit, j'étais béniré. Tous les jours de ma vie. Donc dans chaque moment, chaque instant dans ta vie, à toi, on ne peut pas dire, je ne sais pas louer Dieu. Non, il y a quelque chose autour de toi qui te fera toujours penser à ces dieux, effectivement, pour maintenir mais Seigneur, que ton nom soit béni. Alors là, dans l'écriture, effectivement, là, quand Isa connaît, effectivement, que Dieu m'a appris. Ah, ah, ah. Il m'a appris à moi à ne pas regarder comme suier ce que lui a déclaré comme état pur. Il m'a enseigné, effectivement, parce que j'avais dans ma tête beaucoup de choses. Mais là, je viens d'apprendre effectivement que non, il a un regard tout à fait différent. C'était puissant, mon frère et ma sœur. Mais disons-le, regardez tellement comment les choses sont effectivement ici. Acte au chapitre 10. Regardez. C'est la Acte chapitre 10, je pense que c'est Ah voilà. Verset 34. Et dit. Je vais lire vite rapidement. Mais... Alors Pierre ouvrant la bouche et dit. En vérité, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Donc, vous ne faut point exception de personne. Vous suivez Il dit, mais, mais comme toute nation, c'est lui qui les craint. Vous voyez cela Rien que le craindra. Il dit, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est donc agréable. Ah oui, c'est merveilleux de pouvoir voir que les yeux de Dieu, c il, il voit dans tout ce que l'homme, est, peu importe la nature de cet homme, mais lorsqu'il voit que cette chose... C'est merveilleux de voir combien Dieu il aime l'homme, en fait. Le désir de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse mourir. Bon, Dieu, rapidement, regardez bien. Et puis il dit, « Et il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » Donc c'est Jésus, hein, il est le Seigneur de tous. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul... Seigneur. Ah oui, sur toute la terre entière. Il est, là, il demeure, le seul Seigneur. Parce que, mon frère et ma soeur, nous devons réaliser qu'effectivement, que c'est lui qui a fait l'homme qui soit ce qu'il est, c'est Dieu. Il n'y a pas un esprit ou un être humain ou quelqu'un qui aurait amené à l'existence un homme. <rire> ah, que Dieu nous aide pour que nous comprenions effectivement aussi ce que Dieu est. Vous n'avez pas remarqué une chose, frères et sœurs. Je vais aller vite. Je vais quand même que vous puissiez comprendre. Vous n'avez pas remarqué une chose. Ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer lorsque il a crié l'homme et la femme Qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir dire Nous lisons Regardez, c'est toujours dans Genèse, regardez Genèse chapitre 1, je pense que c'est cela. cela Ah, ah, ah Là, là. Mmh, mmh. Regardez. Il dit ici, Genèse chapitre 1, verset 28. Verset 27, il dit Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 27, hein? Genèse, vous y êtes, non Amen. Verset 28, il dit Dieu les bénit. N'est-ce pas Et Dieu leur dit Vous avez entendu Soyez donc féconds. Et c'est comme je disais à une sœur, je pense, effectivement, Dieu ne t'a pas créé, toi, sœur, pour que tu sois stérile. Ah non, non, non, non. Mais oui, c'est pour ça que vous devez avoir la foi quand on prie pour vous dire arrière de moi, Satan, Dieu ne m'a pas créé pour être stérile. Chaque femme que Dieu. Mais c'est vrai, frère. Il est dit ici, non Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pour ça que la stérilité ne vient pas de Dieu, mais c'est l'ennemi en fait. Et, et, mais oui, parce que Dieu a les désirs que la terre soit remplie. Et, et là, on arrive un peu, je ne vais pas prêcher dedans, je ne vais pas rentrer dedans. Vous avez les oreilles ouvertes Parce que Dieu a dit, soyez fécond. Ce n'est pas le sujet, mais c'est parce qu'on est dans le donc, donc, soyez fécond. Il dit quoi Et faire quoi il dit remplissez donc la terre. C'est là qu'on arrive maintenant au hein, contrôle des naissances. Je, je, ne soyez pas brusqués. ou chauffez-vous parce que bon, vous savez beaucoup de monde nous écoute. Et toi mon frère, et toi ma soeur, je parle aux frères et soeurs. <rire> Dieu a dit, multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. C'est l'ordre que Dieu a donné à son fils et à sa fille. Oui. Et, et toi Il y en a des seuls qui disent Oh J'en ai, ai deux, j'ai oui. pris <rire> Trois, c'est trop. Oui. <rire> et puis avec tous les programmes que nous avons aujourd'hui. Vous avez entendu la liste de ce de chemin. Ah, tu sais, je travaille trop, et puis mon mari trop travaille. Et bon, et, et si, si on en a trois, quatre, qui va s'occuper de qui Pensez-vous ah, que Dieu ne sait pas ce qu'il dit Non, Dieu sait ce qu'il dit en fait. Nous avons un problème, nous. Et je vous pose une petite question. Si Jacob aurait utilisé ce corps, vous me répondez aurions-nous le douze tribus d'Israël Quand Dieu a appelé Abraham, ne vous fâchez pas, je sais que quand vous êtes chez vous à la maison, ça commence à oui, et c'est pourquoi ceci. Et moi tu vois, tu vois, Dieu connaît, même si c'est un souci quelque part, Dieu sait ce qu'il va faire. Quand Dieu a appelé Abraham, ne vous fâchez pas, je sais que je ne vais pas rentrer dedans. Je ne sais pas, mais en passant simplement.. Parce que ce que je voulais lire était plus loin. Ne vous fâchez pas, je vois un peu comme si les visages commencent à venir. Un peu pour me dire. La vérité est après chez nous. Amen. Vous m'aimez encore Amen. <rire> Je ne fais que vous lire les saintes Écritures. Pour ne pas passer dans l'emprisonnement de Satan. Il est, il, il est, il est... Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que le monde soit détruit. Il ne veut pas que les gens aient des adorateurs. Mais par vous, Dieu veut avoir des des adorateurs. Si Dieu t'a rendu féconde, gloire à Dieu. C'est Dieu que nous servons ici, jusqu'à quelle limite tu peux tenir. Oh frère, ma soeur, c'est parce que vous n'avez pas encore bien compris Dieu, ni connu, c'est la vérité. Alors, des gens qui adorent Satan, ils viennent avec leur méthode de vous accepter. « Ah, c'est bon, on fais fait comme ça, voyez-vous Tu seras bien, tu peux aller facilement en, en, en vacances, nager tout simplement. Mais après avoir nagé, tu rentres à la maison, tu vas nourrir quoi les chiens ?» Vous voyez Aujourd'hui, quand je vois ma précieuse mienne qui est là-bas assise avec les petits, n'est-ce pas que c'est un bonheur de pouvoir avoir et, et là, là, derrière, avec le rythme que nous avons, ce pas un bonheur mais imaginez que tu avais mis la ceinture. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est Satan en fait. Qui est en train de pouvoir simplement. Vous savez ici, c'est un héritage en fait de pouvoir l'avoir. Bien sûr que oui. Maintenant, vous ne le réalisez pas. Mais c'est quand vous avancez en âge. Et qu'ils ont donc grandi. Alors vous, vous réalisez le bonheur de pouvoir l'avoir. Vous vous entourez autour de vous, en fait. C'est comme une flèche dans le carquois de sa soeur, vous voyez, ils sont là, et c'est merveilleux cela. Que les seigneurs puissent arriver à pouvoir faire et les faire, effectivement, pour et, qui, qui, qui fasse qu'effectivement, que dans la vie de tout un chacun, qu'on comprenne effectivement la pensée exacte de Dieu et qu'est-ce qu'il veut. Alors, <rire> comme nous disions à Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a dit Lève les yeux, Abraham. Vous me regardez ici Il dit, lève les yeux Abraham. Il dit, euh, regarde bien, dans le ciel, il n'y a que deux étoiles. quand Abraham a levé les yeux, Dieu dit, compte les étoiles. Il y en a combien Un, deux, non Donc les, les ciels étaient, étaient remplis des étoiles. Il dit, mais quelle sera ta postérité. Abraham n'a pas dit comment je vais les nourrir, par quel moyen. Il dit. Non Alléluia. Il rendit gloire au Seigneur, il dit, mais que ton nom soit béni. Alléluia. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Bien sûr, mon frère, c'est une richesse pour un homme. Alléluia. Bien sûr que oui. Bon, je passe vite, mais regardez, où je voulais l'arriver. Regardez bien, et il dit ici une chose. Ah, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et ah, c'est là Et qu'est-ce qu'il dit et dominer sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Voilà là où Dieu t'a donné la domination. Amen. Ouvrez vos oreilles. Est-ce que vous me suivez Amen. Voilà là où Dieu t'a donné la domination. Que tu puisses dominer. Mais sur quoi il t'a donné la domination sur le frère Jonas. Non, non, non, non, non, non on lit avec vous à la, dans la Genèse. Hein Amen. Donc, avant la chute, vous voyez très bien. Hein Dieu n'avait pas donné la domination sur Jonas. Et toi, tu dois venir dominer sur Jonas. Est-ce que vous me suivez euh, Je ne sais pas si vous saisissez. Parce que mon frère et ma soeur, quand on est en Christ notre Seigneur, je ne peux pas chercher moi à dominer sur ses frères. Parce que Dieu ne m'a pas donné cette autorité pour dominer sur lui. Est-ce que vous comprenez Si nous retournons... Vous savez, les gens... C'est pour ça que vous ne voyez pas comment Satan il est tellement rusé, il est tellement malin, on a l'impression de pouvoir se dire que quand moi, c'est comme ça que les gens disent moi, je dois dominer sur tous les hommes, effectivement. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu t'a dit. Vous voyez pourquoi ce que Dieu dit aimez-vous ardemment les uns les autres. Quand on a l'amour, est-ce qu'on cherche à pouvoir dominer Et puis, le Seigneur a ajouté une parole en disant mais que chacun de vous, hein, vous Regarde l'autre comme étant au-dessus. C'est écrit dans la Bible. Vous ne faites pas attention, je ne vous entends pas très bien. Vous êtes écrit comme cela, non Il n'a pas dit qu'un que seul seulement puisse arriver à pouvoir dominer sur l'autre. Non. Hein? Chacun de nous, je dois voir que Jonas, il est au-dessus de moi. Pardonne-moi, j'ai dit Jonas, mon frère Jonas. Il est au-dessus de moi. Et lui, quand il me regarde, il dit Ah, il est au-dessus de moi. Vous voyez comment ça se passe Dieu est trop bon, frère. La parole de Dieu, elle est parfaite. Si simplement nous l'appliquons, on n'aura jamais de problème. Parce que si c'est stable, on n'aura pas, oui, euh, et toi, toi, sœur, tu dois directement avoir quand même du respect pour moi. Le respect ne s'oblige pas. Le respect ne s'exige pas. Le respect s'obtient. « Ah, j'aime mon Jésus, il est bon. » Vous savez, frère, vous ne pouvez pas comprendre que Dieu nous aide à comprendre pourquoi nous, sommes, nous devons aimer l'aimer. Aimer l'aimer. En fait. Oui, amen. Vous ne pouvez pas, parce que le pasteur dit non. Vous, vous devez comprendre que, en tout cas, je dois vraiment l'aimer. Oui. Vous vous rendez compte que il est, la Bible dit que toute la plénitude... Vous me donnez du temps Amen. Toute la plénitude de la divinité habite en lui. C'est écrit et c'est la vérité. Nous allons y arriver parce que je disais tout à l'heure dans l'acte, on va peut-être revenir vite, sinon peut-être un autre jour. Il dit, mais, toute la, il dit mais tout a été créé par lui et tout subsiste en lui. Mais qu'est-ce que nous lisons dans Esaïe 53 C'est pour ça que le prophète dit mais qui a cru à ce que nous avons annoncé parce qu'il dit, mais il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Et pourtant, frère, c'est la puissance de la puissance. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Les démons, quand ils le voyaient, ils tremblaient Ils se jetaient par terre. Oh, Alléluia Ils reconnaissaient l'autorité de ce Jésus Mais quand il marchaient, il était tellement si humble, frère Alléluia Alléluia, mon frère Toi, tu le regardais, tu le méprisais Mais c'était la puissance qui a créé les cieux et la terre Gloire au Seigneur Jésus Mais dans l'humilité, mon frère Caché dans l'humilité Simplement avec sa parole, la terre était brisée. Vous qui voulez être dominé, regarde quelqu'un qui domine. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide, mon frère, à comprendre que ce qu'il déclare dans sa bouche, il dit l'humilité précède la gloire. C'est 100% la vérité. Humilie-toi. Il te lèvera. Ah, nous sommes heureux, hein, frère, ma sœur. Si simplement nous pouvons voir. Vous savez, le Seigneur est, est en train d'agir dans, dans l'intérieur de chacun de ceux qui sont à lui. Ah, nous, au fur et à mesure que les temps passent, comme je l'avais dit l'autre fois. Je vais lire. Je l'ai dit l'autre fois. fois que... Alors vous avez mis la semence en dessous de la terre. S'il y a les germes des vies de vie dedans. Vous mettez même une brique au-dessus. Alléluia. Amen. La vie a une puissance, monsieur. Oui. Tu peux me mettre un béton dessus. La vie a une puissance. Quand elle sort, elle doit sortir. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il dit ceci, dit Dieu m'a appris. Nous lisons rapidement, puis je veux m'arrêter, et puis comme je dis, que, acte, acte au chapitre 10, c'est cela, Dieu, Dieu, oh j'aime cela mon frère, il dit, c'est grâce à car toutes les nations, il est en vrai, et puis vous savez ce qui est donc arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en, en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous vous souvenez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 Parle où il exprime les choses. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque il parle, nous allons le lire. Si je cours vite un peu pour le temps. Nous allons le dire, Regardez, c'est pour ça que je désire toujours votre attention. afin fait, que, que le Seigneur nous aide à, à nous restaurer effectivement dans notre pensée, notre cœur, notre âme, ce que nous sommes. Parce qu'il nous a dit que si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il devient et puis ensuite, et ensuite après, aha, ce qui veut dire que toutes les passions que nous avions, si nous sommes en Christ, nous soupirons après quelque chose qui est nouveau, hein, hein, ce qui fait que notre intérieur soupira plus à des choses anciennes. On n'a plus envie d'écouter les 45 tours que nous avons ici. Maintenant, on écoute effectivement des choses qui nourrissent notre cœur. C'est pour ça que nous avons besoin des cantiques inspirées, pour que nos oreilles entendent les choses qui nous attirent toujours vers le Seigneur. Mais le diable, il est rusé, lui. Il a fait ses chanteurs à lui, ses inspirateurs de lui-même, et qui vous mélange aussi, en fait, en parlant de ce Jésus, mais c'est tout à fait l'Ocadias lui-même. Donc, nous prions que Dieu nous aide, afin que nous puissions comprendre qu'effectivement que les esprits channellent dans ce monde, des gens qui étaient des chanteurs, hein, qui chantaient tout le temps les femmes et tout ceci et cela, et bien, du jour au lendemain, ils vient vous dire effectivement que nous nous chantons Dieu. Et puis j'avais entendu ça, on me l'a dit. Il était chanteur dans ces, ces, ces, ces orchestres que vous connaissez là. Et maintenant il dit maintenant que j'ai cru. Et puis quand il est venu, il est béni. Et bien ça quand on dit qu'ils sont ceux qui viennent directement, même quand ils, ils quittent le les monde avec les guitares tout ça, ils viennent, et puis directement, ils, ils cherchent une chaire pour pouvoir prêcher. Alors, il y en a un comme ça, qui a fait, un bible après avoir, euh, je crois que c'était après avoir fini, ou bien quand il venait, je, non, non c'était après avoir fini, et puis, après, et puis il descend, alors, euh, les gens qui étaient dans l'église, évidemment, il les regardaient, parce que, bon, à l'époque, il était un, un chanteur connu, et puis, quand il a fini, bon, parlait, évidemment, bon, les gens sont restés tranquilles, et puis, il s'élève, il, euh, il dit, mais comment c'est -ce possible que euh, les gens ne me connaissent pas Et il dit, pourquoi Il dit, mais non moi, quand je rentre, il faut que les gens viennent avec les papiers pour que je signe les autographes. Et ici, il ne bouge pas pour que je puisse signer les autographes. Il s'est trompé de période. Non, cet esprit démoniaque reste toujours, mais avec une tête couverture. C'est ça le grand problème. Mais nous prions que Dieu accorde la grâce. C'est important pour chacun de nous de pouvoir considérer les choses de Dieu de la bonne manière. Et, et comme nous disons, nous avons besoin d'avoir des cantiques frères et sœurs dans votre journée. Ne restez pas à pouvoir écouter. Je sais que vous avez souvent des, sur, vos, sur vos smartphones des, des choses que vous écoutez, même des, des, des rigolades, des, des gens qui parlent des... des, des, des vous savez, ça, ça ne vous édifie en rien en fait. Cherchez quelque chose que vous écoutez, qui vous place dans... Cette atmosphère, parce que la journée, on a eu des problèmes, surtout quand on, est, on a passé des examens parfois difficiles et tout ça. Mais à certains moments, après l'examen, tu te mets en fait là, tu penses à Dieu, tu te mets à genoux, ne fût que même pendant 45 minutes, après, vous, vous sentez comme un souple de fraîcheur. Vous savez que être toujours sur les réseaux sociaux, ça fait monter la tension. Hein? J'ai tout le temps là-dedans, tout le temps dedans Vous passez des scènes ici, vous passez des scènes là. Le diable, il est vraiment malin. Il en a tellement multiplié que tu regardes les vidéos ici, tu vas sur les toctiques, Et puis tu vas sur les, les plaques. Non, c'est vrai. Oui, les plaques et les plateaux. Il y en a tellement de plateaux maintenant que vous, vous, vous pouvez en choisir autant. Donc tu peux même dormir avec. Et puis toi-même, tu deviens compositeur aussi avec les, les, les, ta, ta, ta, ta plateforme, non parce que tu veux avoir aussi des, hein, des adorateurs qui viennent chez toi pour liker. liker. Mais c'est ça, c'est ça que vous ne vous rendez pas compte. Hein? Vous voulez que les gens vous suivent avec, avec ça, ça, ça, ça. C'est quoi, vous devenez une star, non Ah, vous n'avez jamais prêté attention. Mais Satan, il est, il, est, il est tellement menteur. Vous vous Parce que quand vous mettez le vôtre là, il faut qu'on voit que vous, alors là. Hein, vous avez <rire> que Dieu que Dieu nous aide. Je vais dire rapidement. Il dit, il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la journée. Et puis, vous savez comment Dieu a du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient là. Nous, la... Sous l'emprise, voilà l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le verset 99 dit, la... nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs. Et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple. Il ne voulait pas faire du spectacle. Hein, pour dire, vous voyez, moi je vous l'avais dit. Et puis, et maintenant j'avais dit, dans le saint étaient partis de moi que si vous me détruisez, je, je, je ressusciterai. Voilà, je vous l'avais dit, je suis ressuscité. Regardez-moi partout. Regardez-moi si, Il n'a pas fait ça. Ça doit beaucoup nous instruire. Quand Dieu te donne un don, même quand tu... c'est pas pour t'exposer et te faire passer pour les plus grands dans le ministère, plus grand. Non, c'est sinon, frère. C'est important qu'on sache que quand on commence à pouvoir se sentir beaucoup plus important que les autres, alors Dieu s'écarte. Pourquoi Parce que l'homme veut se faire voir, l'homme veut qu'on puisse le voir lui. Alors si on doit te voir à toi, mais Dieu n'a plus de place. Alors si Dieu s'écarte, et eh bien qui aime tellement qu'on le voit de plus et faire des affaires vous connaissez Si Dieu s'écarte, les remplaçants, vous connaissez Donc il n'y a pas d'explication à donner. on il a dit, Dieu c'est le troisième jour, il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisi d'avance par Dieu. Vous savez qu'il a dit que le monde ne me verra plus Mais vous, vous me verrez. Vous suivez cela non, Écoutez, il dit, mais au témoin choisi d'avance par Dieu, à nous donc à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut donc ressuscité de mort. Mais voilà maintenant, après d'avoir parlé maintenant, voilà comment Pierre va placer quelque chose de tellement puissant. Et ça, <rire> ça bouleversait tout en fait. Ah oui, mon frère, oui, ma soeur. Ça a introduit un changement aussi puissant. Déjà, depuis les débuts qu'il a eu à pouvoir montrer en disant que Dieu, Dieu m'a appris. Vous connaissez cela? Et là, il leur parle effectivement, montrant ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire effectivement, comment Dieu a eu à pouvoir l'utiliser Et puis, il arrive à un moment, parce qu'il a parlé effectivement, ils l'ont tué, il est resté les troisième jours. Et puis, le verset 42, je pense, il dit, et Jésus. Vous entendez cela? Donc maintenant, <rire> il place les choses encore davantage dans la, dans la réalité, c'est-à-dire dans, dans le présent. Donc dans, dans le présent de l'action dans laquelle et pour laquelle cet homme se trouve dans cet endroit-là. Parce que ce qui pouvait arriver à avoir dit, mais oui ça s'est passé, effectivement, il a fait dire, maintenant, voici ce qu'il fait dans le présent. Et dit, et Jésus nous a ordonné. Il dit ceci. Il a ordonné de prêcher au peuple. Donc à nous, ça ordonné de prêcher au peuple. Et puis il dit et d'attester. Écoutez très bien que que c'est lui. Donc on doit prêcher et attester et certifier que c'est Jésus là. Que qui que quoi dit mais que c'est Jésus là que que qui, qui, qui dit que, que c'est c'est lui. Pardon, qui a été établi. Donc lui là, c'est Jésus là. C'est Jésus-là, il a été établi, alléluia, par Dieu, n'est-ce pas Écoutez très bien, que Dieu te bénisse. Écoutez bien, il a été établi par Dieu. Qui ça Il est juge de vivants et de morts. Alléluia. Alléluia. Alléluia Mon frère et ma soeur, C'est Jésus là, il est ton sauveur Alléluia. Non seulement il est ton sauveur Mais même à la barre du jugement C'est lui qui est le juge Il juge le vivant Il juge aussi le mort Alléluia. Alléluia. Alléluia Mais écoutez mon frère Dans Jean chapitre 5 Regardez Jean chapitre 5 Il nous dit ici une chose Regardez très bien Pour que nous comprenions. Pourquoi mon âme est tellement dans la joie Regardez très bien. Jean, chapitre 5. Regardez bien. Nous lisons le verset. Je peux lire à partir du verset euh, euh, verset 19. Oh, oui, oui, verset 19. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, Amen. le Fils aussi le fait pareillement. J'aime cela, nous allons continuer. Je m'arrête un peu là début Vous voyez, il dit, mais il ne peut rien faire. Il ne sait que ce que le Père lui montre. Et tout ce que le Père fait, alors le Fils le fait aussi pareillement. Ça veut dire qu'il y a une unité. Amen. Le Père est dans le Fils. Amen. Et quand on est un... Alors, à ce moment-là, effectivement, je vous, je vous ramène à quelque chose, effectivement, aussi. Quand vous pouvez comprendre pourquoi il a prié pour notre unité Et cela s'est passé les jours de la Pentecôte. Ah oui, ces hommes et les femmes ne s'étaient pas entendus. Me regardez l'action de la parole de Dieu dans ces personnes, en réalité. Il dit, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi, pareillement. On continue. Et puis, il dit... « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez donc dans l'autonnement. Verset 21, « mais Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Est-ce que vous comprenez donc, c'est le Fils qui donne la vie à qui il veut. Donc, c'est pour ça qu'il disait dans sa prière, il me dit, dit, mais, mais qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Et puis, regardez très bien comment il exprime les choses, effectivement, dans Jean 17. Il dit, ah... Il dit ceci. Verset 3, il dit... Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Est-ce que vous suivez La vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé. En fait, Jésus est qui? Jésus est vraiment qui en réalité? Parce qu'il dit qu'il faut te, con qu te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Peut-être pour encore éclairer, nous retournons au chapitre 5. Regardez le verset 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Alors, doit-on avoir, hein, doit avoir deux personnes qui donnent la vie? Est-ce que vous vous voyez, frère? Doit-on avoir deux personnes qui donnent la vie? Tout. Il faut que la vie, parce que, parce que, je peux encore aller plus loin, est-ce qu'il y a deux vies éternelles que le Père doit donner et puis le Fils donne aussi notre vie éternelle Nous savons qu'il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel lui-même. Moi, je ne peux pas vous donner la vie éternelle. Il n'y a que l'éternel qui peut donner aussi la vie. Et le Fils dit à qui il le veut. Maintenant regardez frère. Le verset suivant, il dit, le Père ne juge personne. Or nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu est les juge. Ah oui, parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui... Ah, maintenant, on nous dit effectivement ici qu'au chapitre 5, ça dit, mais le Père... Le juge. Donc là, nous comprenons que le père ne peut plus juger. Il dit bien, c'est pas moi qui le dit, mais il, il ne juge personne. Donc si le juge n'est plus là, alors comment ça va se passer maintenant pour les jugements Parce que les juges, Dieu il dit le père, parce que le père c'est Dieu. Et comme il ne juge personne, donc il ne va plus juger quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit par la suite Il dit bien, le Père ne juge personne. Mais il a réuni quoi Tout jugement au Fils. Donc les juges maintenant, qui doit juger les vivants et les morts, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Maintenant écoutez la suite mon frère, il dit ceci. Afin que, verset verset, verset, ton, verset ton, ton, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent qui c'est Alors si tous doivent honorer le Fils comme le Père, alors ça veut dire quoi Que le Père est le Fils. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez Ah bien sûr, mais s'ils si honorent le Père comme le Fils, effectivement, honorent le Fils comme le Père, ce que le Fils est le Père. Est-ce que vous comprenez Amen. Maintenant, regardez. Et dit ceci. C'est lui, c'est lui, non, en fait que tous honorent les fils, comme ils honorent le Père. C'est lui qui n'honore pas le fils, n'honore pas le père qui l'a envoyé. Alors, je vous pose la question, on va savoir, alors, quelle serait la place des trinitaires Parce que les trinitaires, ils ont placé Dieu étant au-dessus, et que Jésus de Christ, effectivement, est le Fils, comme ils le disent, effectivement, aussi. Et puis, la troisième partie aussi, c'est le Saint-Esprit. Alors, et quand ils chantent même, ils disent Gloire au Dieu très haut, le Père, effectivement. Et puis, au Fils, comme ils disent, effectivement, que le Fils éternel. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, effectivement, je ne pense pas qu'on va trouver ce qu'on appelle Fils éternel. Parce que Fils éternel n'existe pas. Non. Parce que s'il existait, alors il y aurait eu un problème. Vous savez ce que ça veut dire Fils, non Amen. Et pourquoi ainsi, n'est-ce pas Alors, là maintenant, il dit, celui qui n'honore pas. Regardez très bien, bien C'est lui qui n'honore pas le Fils. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 24. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. Vous suivez maintenant c'est lui qui écoute la parole du père. Non, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc maintenant vous comprendrez frères et sœurs pourquoi on dit que le croyant le véritable croyant, c'est importance là ne pourra pas passer à la barre du jugement. Donc, un fils de Dieu, il ne peut pas être jugé. D'abord, pour quelle raison Pas parce qu'il est devenu le super Non, parce que c'est lui qui est le juge. C'est celui qui est son sauveur. C'est celui aussi qui est son Dieu. C'est celui qui lui adore sur la terre. Est-ce que vous comprenez parce que, c'est, répétez très bien comment les, Dieu est parfait, frères et sœurs, D'avoir manifesté effectivement Sa miséricorde En fait, c'est lui qui est venu Pour pouvoir réellement aussi t'apporter le pardon C'est celui-là qui est juge Est-ce que vous comprenez Amen. Donc c'est lui qui défend ta cause Amen. Alléluia Jusqu'aujourd'hui C'est celui-là qui jugera Amen. Alors voilà la chose qu'il faut comprendre, frère. Pour que moi, je ne puisse pas passer par cette période de jugement, je dois avoir cet homme-là comme ami. Amen. Si moi, je suis l'ami des juges, est-ce que vraiment les juges vont me condamner Bon, Non seulement maintenant, parce que c'est un peu extrapolé, non seulement, mais les juges en question, il est mon père. C'est juge en question, il est mon défenseur. Alléluia C'est juge en question, il est mon avocat. Mon frère et ma soeur, c'est important que tu comprennes la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir l'aimer, le recevoir pleinement dans notre âme. Que quand je suis assis ici et que j'entends parler de lui, je ne peux pas être insensible. Frère, je perds mon temps pour Seigneur. Donne-moi beaucoup de millions. Donne-moi des femmes. Donne-moi des hommes. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez entendu, frère Mon désir sur la terre. C'est de pouvoir avoir ce Jésus-là. Ah, s'il est à moi, frère. Il dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Vous savez, les hommes sur la terre peuvent vous juger. Leur jugement est humain. Mais le seul qui donne les jugements a des conséquences sur ta destination. Ah oui. Les gens peuvent te regarder. Ils vont te critiquer, ils vont te juger. Il n'est pas un chrétien. fait, le seul qui connaît qui est vraiment un chrétien. C'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Ah oui. Alors, maintenant, réalisez effectivement ce que c'est Jésus. Et il est en fait tout pour toi. Il est le juge. Vous voyez, c'est pour ça que L'apôtre Paul disait à Timothée, dit Timothée, prêche la parole. Vous comprenez maintenant pourquoi on insiste sur la parole quand on dit Vous, vous aimez tant aller sur des ceci, écouter tout ce qu'on appelle des. Je termine par là. Et quand on vous parle, oh mais les frères, ceci et cela. Frères et sœurs, quand vous écoutez des choses qui ne sont pas des dieux et des hommes qui ne sont pas des dieux, ils peuvent être bons comme du chocolat, il n'y a pas de problème. Mais votre finalité à vous, c'est la barre du jugement. Est-ce que vous comprenez Le Père a aimé tout au Fils. Mais qui est le Fils Au commencement était... La parole. La parole était avec... Dieu. Et la parole était... Dieu. Vous méprisez la parole sur la terre. Vous le trouverez au jugement, là-bas, de l'autre côté. « Vous faites ce que vous voulez sur la terre, vous ne voulez pas ce que la parole... » Parce que sur cette terre, c'est la parole, c'est la grâce que Dieu nous a accordée, frères, de pouvoir être une, une éclairée. Non, je ne sais pas, mais je m'arrête parce qu'il y a le temps. Frères et sœurs, vous, vous ne pouvez pas... Je disais, « Seigneur Jésus... » Comment est-ce que je pleure beaucoup pour vous Vous ne vous rendez pas compte J'ai dit, Seigneur, comment ce peuple ne peut même pas arriver à pouvoir réaliser Et surtout qu'en plus, on a des dons que Dieu peut. Nous en avons ici. Amen, amen, amen. Euh, vous venez avant av av les, les, les témoignages de, de la sœur. Euh, vous avez entendu ce que la sœur a dit. Pas de, mais de lui. Oui, J'ai voulu qu'il lise exprès. Amen. Loin, notre sœur, Mélanie. Loin Loin! Donc il dit que je dors, je me réveille, puis les cantiques, j'ai dit que Dieu est C'est pour dire que le don est un action. Regardez comment on respire, cest à on, dit, bon, on connaît, c'est, c'est, vous vous rendez pas compte de ce que Dieu, et vous aimez tant tellement les gens qui sont sur Internet, là, qui vous composent des choses inutiles. Frère, vous avez des dons? Guida, voilà, nous avons, juste là, nous avons, hein, notre, à la bassman du piano, c'est enfant, vous connaissez héritier, non? Vous connaissez les témoignages, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Vous connaissez les témoignages. Tout le mercredi, c'est cet enfant ici, venez ici. Sa maman, j'ai le je, jeu, mais sa maman, parce que j'avais la responsabilité aussi. Et sa maman m'a dit, mais pasteur, je ne vois pas, il je ne vois pas tellement. Il est où, il est où il est où Un jour je venais ici, je priais dans mon bureau, il ne savait pas. Je sors comme ça, j'entends, C'était le mercredi où maman cherchait l'enfant. Et je regarde comme ça, et le bonhomme était assis là avec. Bien, il s'est battu pour pouvoir trouver comment les mélodies viennent effectivement ici dessus des vêtements puis, puis j'appelle la maman, je je dis non ton fils il est à l'église à l'église il dit mais oui il répète le piano appelle l'être va voir il répète le piano aujourd'hui j'aime dieu vous aussi et moi frère on devait entrer ici dit que ton nom soit béni on se lève et dit mais seigneur nous sommes des témoins les voix qui n'ont pas été. Ils sont, ils sont là tout simplement comme des. Ils ont commencé. Chacun, chacun de tout son cœur. Et voilà Dieu. On voit les dons. Le vrai don. En action. Les cantiques qui sont composés. Vous connaissez effectivement Myriam. Si c'est Myriam. Si c'est Myriam. Si My, si My, Myriam. Et ça c'est le cœur de la sœur Mariette. Vous vous rendez compte. La sœur Mariette, sa sonnette était la cantique de Mary. Tous le matin, je me réveillais. C'est toujours la voix de c'est pas possible. Non, mais la... c'est sérieux, quand on appelle Mary, je... moi j'ai vivé avec Mary. Et as quoi, hein? tu sais quoi, tu me sondais, tu me contes tout le temps. Hein? Alors, Philippe, c'est pour dire que, de Elle s'est réveillée en train de pouvoir chanter, c'est votre soeur Alice, en train de pouvoir chanter un cantique, elle ne connaissait pas tellement très bien ce que ça voulait dire. Elle pensait, je ne savais pas, mais si c'est vrai. Et il se réveillé, il dit, mais Seigneur, quand il commence à pouvoir monter en son cœur, il il y avait des ponts, c'est un peu comme étrangères, des langues étrangères, elle. Il dit, je me suis réveillé avec ça dans mon cœur. Ouais, je me suis réveillé avec ça. Dieu connaît chacun de vous. Dieu connaît chacun de vous, mon frère et ma soeur. Nous avons besoin, je me trompe, nous avons besoin de revenir à, à, à notre premier amour. Où on ne s'occupait pas à gauche ni à droite bien sûr on allait au travail mais, je dis, mais, mais notre, notre pensée tout ça n'était que Dieu lui-même et vivement le soir pour me retrouver vous savez à cette époque là tous les jours ah, on avait la prière on priait, oui voilà les anciens lundi, mardi, mercredi jeudi, vendredi il y a notre soeur Marie qui avait chanté un cantique ici avec son groupe Les lundis, je suis le mardi je suis vous connaissez cela S'ils peuvent nous chanter encore ça, les vendeurs nous allons prier.